Salut les amis, je vous retrouve dans un nouveau concept c'est une journée à l'atelier je passe la journée avec mon frère pour faire euh, l'aménagement de son camion il a un coffre pour ranger ses outils et il fallait l'aménager il a une entreprise de parc et jardin et il vient d'avoir son nouveau camion qu'il fallait aménager pour pouvoir installer ses outils j'ai voulu tout simplement en fait filmer un moment d'atelier et non pas une création ou un tutoriel donc euh, j'espère que ça va vous plaire Laissez-moi dans les commentaires vos réactions Et euh, ben je vous laisse tout de suite avec cette nouvelle vidéo Ça passe Attends, je vous retire Recule Oui Stop Recule tout doucement. Recule tout doucement. Hein. Encore, encore, encore, encore, encore. T'as 20 cm. Encore. Stop Ah, mais bah c'est top ça. On sera même fermer les portes. Salut à tous et bienvenue dans l'atelier donc aujourd'hui un petit vlog euh, tout simplement parce que mon frère qui travaille dans les parcs et jardins vient de recevoir son camion du coup il est tout content la seule chose c'est qu'il n'y a aucun rangement dans son coffre euh, donc aujourd'hui ben la petite mission ça va être de euh, aménager son coffre pour qu'il range tous ses outils à l'intérieur parce que euh, sans rangement c'est pas évident Donc là il y a toutes les coulisses D'après ce que j'ai compris parce que euh, Il m'a juste fait un dessin vite fait Il va avoir des tiroirs à l'intérieur Et il va pouvoir comme ça suspendre sur le tiroir euh, Ses outils Bon tronçonneuse tronçonneuse, la gueule, enfin tout ce qu'on peut imaginer Pour travailler dans les parcs et jardins C'est cool parce que c'est quand même rare d'avoir un camion dans son atelier hein. T'as prévu quoi Donc j'ai prévu un beau tiroir, je viens de le tirer, oui. avec un panneau ici, un tiroir d'un mètre vingt, avec toutes mes machines suspendues. Oui. Voilà. Ça, en gros, c'est ça. Donc, pour ça, il va falloir faire un petit bac ici, un deuxième qui sera le tiroir, avec les coulisses entre eux, des coulisses d'un mètre vingt, du coup. Et, Et les vois. coulisses que tu as payé combien pour euh, la coulisse J'ai payé 250 euros la coulisse. La coulisse hein. ouais. Donc, euh, oui, c'est du costaud, hein. 250 euros la coulisse. 220 kg de charge dessus euh, Voilà Mais bon c'est du professionnel c'est comme ça il faut que ça tienne Et il faut que ça tienne des années en plus Et donc voilà les fameuses coulisses Oui c'est énorme hein. C'est vraiment énorme Et elles sont freinées ou pas Elles ne sont pas freinées non Ouais si grand Moi je pense qu'il faut, le, qu faut les fixer sur le longeron métallique Que là au moins On fixe ça Directement avec des autoforantes. Sur le longeron métallique qui est ici, qui est vraiment tip top ici en fait. Hein. Regarde comme c'est bien solide. Tiens un présent là. Et euh, moi je pense que ça, ça peut être top. Et alors on fait un bac par rapport à ça. Ça, ça va tenir. Mais rajouter des. Euh, tu vois bien là, on est complètement dans le vide hein, si on les met là. Même si on fait un truc en bois, euh, dans le bois. Ça, Il faut rattraper enfin il faut faire tout un longeron en fait, et elles sont même pas reprises à la fin. Que là au moins, là, ça c'est bien costaud. Ok, tu perds peut-être 2 cm, mais. 4 euh... 2 de chaque côté. Enfin, en fait, non, je ne perds pas 4 cm, je, je mens. Je ne perds pas 4 cm étant donné que normalement j'étais là, donc je perds toujours. Cette dimension -là. Mais oui, tu perds en fait. Tu perds 2 x 5, je perds 1 cm. Perds... Perds... Pour 1 cm, tu vas pas commencer à m'énerver. Hein. Non. non mais sérieux pour un centimètre. Est-ce que euh, il faut chipoter pendant trois heures ou pas? Non, pour un centimètre, il, il va je pas je... m'énerver. Voilà. Non, c'est tout ce que comme chef ça. Dit. Ouais, c'est qui le chef ici? l'atelier, c'est à qui? C'est toi, monsieur. Merci. Bon, ouais, c'est moi le plus vieux. Bon allez, eh ben, ça à juger. Alors, on le fixe sur les côtés des autoforantes. <rire> C'est top ça. Ça, c'est de la coulisse. Hein. Bon, ben on va commencer à fabriquer le coffre. Pour ça, on a des panneaux multiplex de coffrage qui résistent du coup à l'humidité. Euh, ben voilà, c'est parti Alors ici, on a juste fait un bac, bon je n'ai pas fixé, euh, on n'a mis que deux vis de chaque côté tout simplement pour tester parce qu'on est encore en train de voir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va être facile pour lui ou pas. Ah mais bah tu vois c'est top, mais vraiment c'est la bonne dimension, c'est top. Juste. Quand je vois la largeur, je me dis mon souffleur. Il passe pas. Tu as ton souffleur ici Ah ouais, c'est tout juste tout jusqu'en fait. C'est juste. Ah c'est stretch vois mais. Ça, stretch. Faut t'habituer avec le camion de toute façon. Hein. Non mais ça paraît facile comme ça, mais en fait il faut se, se mettre dans le travail, c'est-à-dire que. Il faut créer ce coffre, il faut l'adapter de façon à que tout soit opérationnel et qu'on ne perde pas du tout de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas le droit à se dire au matin, euh, je perds 10 minutes à prendre une machine, euh, j'ai besoin des de laguesuses euh, pour vite un truc euh, dans, dans un jardin. Il ne faut, pas euh, faut pas passer 20 minutes à aller chercher les lagueuses, quoi. Donc euh, tout doit être pensé et c'est ça qui est très important et qui en fait qui est le plus difficile bon allez une fois que qu'on aura trouvé un petit peu eh bien euh... eh bien je refilme hein. c'est top hein, ça Non, oh, tu l'as cassé tu vois, vis, ça te met pas Ah ben non je t'avais dit que ça te <rire> met pas ça fait que je dis que je vais je vais vous dire un petit peu euh... l'avancement et ben voilà il vient de tout péter quoi enfin bon <rire> Bon alors, euh, le bac de tout à l'heure était pas top, donc on a démonté euh, le bac et on a trouvé, enfin, il a trouvé qu'un panneau fixé directement dans la paroi euh, était plus euh, plus judicieux. Bon comme je le disais, on a retiré le bac et on va mettre un panneau fixé sur les coulisses, comme ça tout le panneau pourra sortir et il aura tous les outils à l'extérieur. il y a dix boulons à mettre et ça sera déjà une bonne chose après il y a des étagères à mettre en plus et un, le même panneau mais sur euh, la partie droite donc on a deux coulisses supplémentaires qu'on mettra sur la partie droite Puis il n'y aura plus qu'à pendre ces outils Bon je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait sur la journée parce que là on est en fin de journée bon, on n'a pas fait grand chose mais on s'est quand même bien amusé bon allez je vous montre ça allez fais la petite présentation là c'est ton euh... c'est ton camion Donc voilà le tiroir où vont être pendues toutes les machines on a dû changer les plans ça ne fonctionnait pas comme j'avais prévu Et on a fait deux tiroirs deux panneaux qui ont pendu les machines de chaque côté Non, ça va être top. Bon alors bien sûr, euh, les écous vont être. Enfin, euh, les, les boulons vont être coupés. Ensuite, euh, il va, il va prendre tout son outillage sur ce panneau. Voilà, et alors de l'autre côté, on y va. alors de l'autre côté, on a, mis, euh, on a fait des étagères avec un, un panneau à l'arrière pour empêcher que les boîtes tombent euh, voilà. alors c'est un premier, un premier jet parce que comme on vous l'a dit, il est tout nouveau donc il euh, va seulement s'habituer au camion et si ça vous plaît d'ailleurs, une fois que tout sera rangé euh, ce qu'on peut faire, c'est un petit tour du camion une fois, euh, fois qu'il est complètement terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et commenter ben, on vous retrouve dans une prochaine vidéo hein. Ciao